Y'appelez potes, vous allez bien ou quoi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, hein, euh, le lendemain de ma première vidéo sur Battlefield 2042, on retourne sur Vanguard aujourd'hui, pas de souci, mais j'ai mangé chez la concurrence, <rire> ça m'a fait gollerie de sortir une petite vidéo BF2042, vraiment j'ai un peu juste frotté les mains comme ça <rire> On fait des vidéos à droite, on fait des vidéos à gauche Chez le concurrent A, chez le concurrent B Je fais pareil en stream Un peu des deux comme ça Et ça me fume parce que forcément quand tu fais du stream Sur Vanguard et sur BF2042 Arrive tu vois la, la, la question finale Ouais c'est lequel que tu préfères Machin nan, nan. Franchement je vais être honnête Pour répondre à cette question de manière très rapide Pour l'instant en tout cas Parce que je vais encore creuser histoire d'élaborer affuter cet avis J'ai du mal à y répondre parce que j'attends pas la même chose des deux jeux et en fait dans la mesure où j'attends pas la même chose des deux jeux j'ai du mal à directement te donner un avis euh, rapide parce qu'en gros Battlefield c'est la guerre frère c'est la guerre bien famine c'est la guerre bien explosion de partout bien hélico bien tank donc t'es dans une immersion qui est énorme mais les maps c'est pas celle que je préfère par contre il y a certains modes pour que ça aille euh, tu sais que ça se la donne que ça punch mais en même temps c'est vrai que le jeu est pas plein de contenu tu vois que ce soit en armes etc il y a, a peut-être des choses d'autres mieux à faire Garde à côté, moi j'aime bien, mais je peux comprendre que l'époque soit moins bien. Par contre, les maps sont très cool, ça j'en démords pas, je kiffe les maps. Et à côté de ça, ça tue très très vite, donc du coup, c'est extrêmement nerveux et c'est fatigant. Et tu rajoutes tout ce qui est SBMM, etc. C'est fatigant, mon frère. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça dans mon chat aujourd'hui, j'ai trouvé ça putain intéressant. Il a dit Alors, BF, il y a au moins un avantage, c'est que tu peux y jouer beaucoup plus de chill, et ça c'est vrai. BF, si t'as envie de faire un peu le daron à jouer tranquille, tu vois, comme ça, un peu reculé, un peu pépère, tu, sais, tu prends un sniper, tu te fous, euh, voilà, dans des grandes lignes, tu tues les mecs, c'est possible. En fait, ce qui peut être un défaut pour certains, c'est une force pour d'autres. C'est que le jeu demande moins de tryhard, tu vois. Alors que Call of Duty, mon gars, juste avec le SBMM, mon frère, le jeu, pff, mentalement, il est fatigant, mon frère. Non, mais franchement, qu'on se le dise, le jeu est fatiguant, mentalement. Genre Call of Duty, t'es toujours à fond, BF, tu peux y aller un peu plus tranquille. Ça, c'est un avantage. Bref, tout ça pour dire, j'attends pas la même chose des deux jeux. Donc, j'aime les deux. Profitons de ces deux monstres. camping classes out. Yes, yes, yes. Uh, camping class is out, my brother. Yeah. You know. Uh, how are you? I I'm having some very bad games, my friend. Very ah. bad games. Ah, the shit happens, boy. <laughs> how about you? Good games? Mm, doing fine, to be honest. I <laughs> shot twice the barge, dead. <rire> Quel frère En plus voilà je suis J'ai dit, J'ai dit Doing fine Genre mes games vont bien Je suis en 0-3 Je me fais exploser la rondelle Je lance des games tout seul Et Donc c'est à dire que je suis en SBMM x 1000 J'ai même pas l'effet de groupe pour contrer ça Et en plus de ça je joue au sniper Donc c'est à dire que j'ai mon SBMM qui me fait aller dans des games hard Et en plus je fais tout ça au sniper mon gars C'est à dire que j'ai double, double dé, défaut tu vois Genre là c'est dur la vie est difficile mon gars Mais... Mes games sont chauds Ah oh, putain, je te Ah bah putain, bah ouais, bah, mon gars t'es chiant, voilà, t'es un bon joueur, mais t'es relou, hein. <rire> moi je te le dis, je le sens, ça c'est ça c'est des mecs ça c'est des mecs bien jump, bien bien slide, bien tryhard, pendant que moi je suis en train de vous faire ma série annuelle, le meilleur sniper français, alors le meilleur sniper français, je vais, voilà, on... On va rétablir des vérités. Il n'est absolument pas là. Je ne suis pas le meilleur sniper français. Il y, a des, il y a des centaines de joueurs qui sont meilleurs que moi au sniper. Même des personnalités, j'en suis sûr, à la télé, des trucs comme ça, sont meilleurs que moi au sniper. j'ai aucun mal à le reconnaître. Anuna, je suis sûr que tu lui mets une trace dans chaque narine. Le mec, il, il, il snipe face war gros. Bon, vraiment, le mec, trop fort. Rien à dire. Oh, j'ai essayé de sniper un chien. Ça t'en dit assez sur mes capacités. Mais c'est une série qui me fait marrer et que j'aime bien faire... J'ai mis un hitmarker, la vie de ma mère que la vie est une pute, la vie est une pute, regarde, je hitmarque. je, je, je, quickscope ce type, je méritais le kill, je suis désolé, il y a un brin de racisme dans ses actes et ça me plaît pas, voilà, fallait que je le dise. Non plus sérieusement, le meilleur sniper français, c'est parti, je trouve le sniper très cool cette année, voilà, en tout cas ce sniper, j'aime beaucoup le car 98, alors j'ai pas encore tous les accessoires dessus pour le rendre vraiment sympa, je suis sûr qu'avec certains accessoires je pourrais viser plus vite. C'est le seul vrai défaut que je relève pour l'instant, le fait que tu mettes, bah, que tu vises mal, quoi, en fait. Enfin, que tu mettes plus de temps à viser. C'est le seul. Oh, oh, oh Ramasse ton crâne, bébé Oh, mais c'est un chien qui me suit là. Wesh Y'a un chien Non C'est un ennemi C'est un ennemi ou un dog Attends, c'est un ennemi ou un dog Je pense c'est un mix hein. des deux. C'est un ennemi et un dog. Non plus sérieusement je suis pas le meilleur sniper français mais j'aime bien le snipe cette année ou en tout cas le car 98, c'est Skyros qui m'a dit que les snipers puaient bien leur mère en dehors du, du, du car Et je veux bien vous croire c'est vrai qu'il y a des années, Call of Duty c'est ça, Call of Duty tu sais pas pourquoi il y a des années, qu'est ce que je vous ai dit ça c'est des gens bien jump, bien slide, bien tryhard, c'est mort, euh, C'est, on adore euh, Ouais Call of Duty il y a des années où ils mettent de l'amour envers le sniper et puis il y a des années ils disent non ça va puer sa tente euh, cette année pour vous bah, Oui mais je viens de réapparaître mais c'est quoi ça ondes... Allô Et cette année apparemment c'est une année sans pour vous Après je pense que si le car 98 là il est bien renvoyé vers Warzone Il y a moyen d'avoir un truc intéressant tu vois Je pense qu'il est assez cool et qu'il peut permettre des trucs cool bah, Ah ouais moi je suis avec des... ah ouais, les mecs s'en battent juste les couilles de gagner ou quoi Alors je veux bien moi même j'avoue je jouais pas l'objectif Mais flow. un minimum quand même Pff, <rire> toi, le oh, gamin il a mis une Viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens. On continue la Razia avec oui, je un tranquille. Hop, hop, trop bien. Mission de reconnaissance. Tac, non, on est pas mal là en vrai sur cette partie. Donc, ouais, c'est un Call of Duty sans love, mais j'espère pour vous l'année prochaine sera meilleure pour vous hop là, sanguinaire baby bon aujourd'hui je suis d'humeur énorme parce que j'ai regardé un grand prix du, du, du sport le plus générationnel que nous ait offert le siècle là c'est la formule 1 mon gars et hey, franchement je suis un méga formule x je suis un gros formule x vraiment tu prends tu prends toutes les personnes que tu n'aimes pas dans ce sport et qui sont arrivées grâce au reportage netflix ok tu leur ajoutes 105 kilos des avis désastreux et une grande gueule et t'as ça oh en formule. 1. Non. En plus, non, en vrai, je vanne parce que je sais que vu que c'est un, un sport que j'ai commencé à suivre que depuis quelques temps, tu vois, je, je, je n'ai pas l'expertise, je n'ai rien de spécial à apporter, ouais. tu vois ce que je veux dire. Oh là là, le double encore une fois du Casnani. Mais franchement, je prends trop de plaisir à le suivre, c'est le feu. Vraiment, vous ratez la formule, 1, vous dites, oh, c'est juste des voitures qui se dépassent, mais la tête de ma mère que c'est un des sports les plus entertainants, les plus divertissants de ces dernières années. C'est de la frappe, moi je prends trop mon pied. Chaque grand pluie, je suis là... Je... Bon, elle pas tous, des... ah, j'avoue ils sont un peu nuls, mais moi déjà j'aimais bien la course, j'aimais bien le vélo. Mais alors là le feu, alors en plus devant vous vous avez un gars qui est pour à peine. Alors, que... euh, bah c'est bien, mais il tue. Allez, regardons, regardons, hop, en rapide, comme ça. Ça, ça va, hein, on est... Comment tu veux que des fois, je fasse la compète avec ces mecs sans déconner Vraiment, je suis censé faire quoi Je suis avec un sniper, pas mal, ok merci pour le sniper, hein, mais là, là gros je peux juste rien faire, je suis une victime. Oh ton YEP Oh ton grand YEP Oh là là ton YEP Tu fais du 46, tu laisses dépasser ta Air Force Et <rire> eh ouais mon gars et eh ouais Tu crois quoi Tu laisses dépasser ta Air Force, ça suffit pour le Nani, hein Je crois que je suis à un kill des chiens, j'ai bien envie d'avoir les chiens Un kill des chiens On va camper Non tout ça pour dire, si vous suivez pas la Formule 1, vous ratez un truc Et si vous suivez la Formule 1, bah que du love pour vous Nous-mêmes on se sait, on sait que ce sport est générationnel Mais nique ta mère Voilà je rage, j'aurais dû avoir les dogs Putain Désolé, désolé, c'était pas gentil de dire nique ta mère. En plus, insulter les mamans de quelqu'un pour un jeu vidéo, c'est mental de merde. Maintenant, j'ai 37 ans, faut que je fasse attention. Hein. Mais Nick ta mère C'est pas possible de foutre deux balles comme ça, gros Regarde, deux fois d'affilée T'es mort Mais regarde Je suis la salope Voilà, moi moi, je mets une balle, tu vois. Moi, je suis là, j'ai pas besoin de... Hein j'ai pas besoin de sucer avec des classes cheatées, là. Nick ta mère, mes cags <rire> C'est trois fois lui d'affilé, j'en peux plus. <rire> oh le spoil calame Oh chien hostile, oh la la merde. Monsieur non, il... oh. Désolé. Hop là, toi tu ah, dégages, bon. cousin. Si, si. Oh. Hop là, un kill encore. Hop, un autre par là. <rire> ah bah le chien Dégage le chien a pris le point Je une arme. Et oui, moi aussi ah, je sais ouais, le faire. Oui, oui, je sais. Je sais que c'est la vidéo le meilleur sniper français, mais gros, je, je ne peux pas jouer là. Voilà, ça dégage le chien Laissez-moi respirer Je tiens à dire que, personnellement, j'ai toujours trouvé que le chat, c'était dix fois mieux que le chien. Voilà, c'est un avis comme ça, vous pouvez le prendre. Allez, dégage. Oui, c'est ça, oui. C'est ça, bébé. Allez, viens. Deuxième, deuxième, deuxième. Deuxième, viens. Point stratégique actif, on a capturé le point Bien. stratégique. Non, mais j'ai pas de chance euh, Hitmarker Contact sur le point stratégique. C'est dur. L'ennemi a pris le point Il a pas tort hein, il se plaint que mes alliés ont pas trop trop joué l'objectif. Ouais ouais il est vrai, il est vrai que ça rend la game moins intéressante. Oh là attends mais, oh là mais nous avons un grand monsieur ici j'aime bien ça. Pour une fois qu'il me une kill game correct. Ouais ouais je suis bien d'accord mon pote. Donc t'es pas le je suis bien d'accord mon frère. On essaye de vivre des, des moments de camaraderie sur le jeu. Oh les gars, je suis obligé de jouer au sniper sur cette map là, c'est du réel. Reviens là petit, attends. Reviens là, j'ai dit petit. Hitmarker voilà Je suis pas ta bitch, toi hein, hein Ok, il y a des meufs, tu peux les prendre comme ça, t'es à l'aise avec elles, il n'y a pas de problème. Genre ta copine, tu la prends par la hanche, t'es bien, tu te sens bien. Moi, je suis pas ta meuf, mon gars, je suis pas ta meuf. Tu reviens, me challenge, tu prends une balle énervé. Ok, trois tirs. Eh, eh, vraiment, il y a des choses que vous pouvez voir que en exclut sur cette chaîne. Vous savez, c'est quoi Oh, bah encore Quand même vous savez, vous savez c'est quoi la chose que vous pouvez trouver De manière exclusive sur cette chaîne Youtube C'est un youtubeur qui a attention La capacité très très rare hein, Attention vous ne trouvez pas ça ailleurs hein, De tirer un chargeur entier Oh bah, oh, bah je suis bien là Encore hein avec marqueur de tirer un chargeur entier sans faire de kill Et, et ça ça c'est bien Non pas sans faire de kill Un chargeur entier sans toucher un ennemi Vraiment il y a encore très peu de gens qui maîtrisent cette technique particulière Qui consiste à vraiment tout déchaîner ton chargeur Je vais casser quelque chose tarasse. Il <rire> y a très peu de gens qui maîtrise bien cette technique mais croyez moi qu'elle est dévastatrice bon du coup on est sur Dome. je pense que si je devais montrer mes skills en tant que sniper c'est le bon moment là je montre mes, mes skills en tant que sniper mais aussi mes grosses couilles de l'espace de pouvoir jouer avec une telle arme sur un tel sur une telle map dans un tel contexte on va dire dans un contexte qu'on va dire qui n'est pas favorable mais pourtant on enchaîne mon gars on envoie, on enchaîne encore Oh, dans mon dos Ah, j'aime ce que je vois Mais J'aime ce que je vois, mais j'aime pas ce que je fais <rire> Non, vraiment, c'est trop kiffant, mon gars. Dome en réalité, si tu te concentres bien, tu peux y jouer vraiment presque n'importe comment. Pas bien Pas forcément de la matière la plus efficace, on va dire. Mais techniquement, purement, même sniper, même à, même à la claquette, tu pourrais tuer. Franchement, même sur Dome, si t'avais des claquettes en main, tu pourrais faire des kills, mon gars. Mais pas n'importe lesquelles, hein. les claquettes Nike, là, les noires, celles que tout le monde a. Moi, mes cla claquettes Nike, elles ont tellement de vécu qu'elles ont pris la forme de mon Yep, elles sont toutes déformées. Mais ça, c'est pas qu'une claquette, c'est une claquette de gens qui ont très peu de problèmes dans la vie, et ça, c'est mon cas, mon frère. Hé <rire> monsieur Oh non il était pour ça moi lui. Oh défaite oh, 34 à 47 le score timide Le score il est comme ça Le score il est timide de fou Bon en tout cas on a bien mieux enchaîné là c'était plutôt positif C'était plutôt positif J'ai dit des mecs qui n'ont pas de stress et pas de problème dans la vie Tu veux que je te décrive une autre période Enfin une autre classe de personnes qui n'ont pas de stress et de problème dans la vie Les gens qui ont fait le pont là qui ont pas pris été, qui ont pris leur vendredi Avoir 4 jours de week-end là c'est dimanche soir mon gars Ces mecs là n'ont aucun souci Si en réalité ils ont un souci qui approche c'est le retour du taf, et ça c'est horrible Force à tous mes travailleurs, 17-5 Pas mal, pas mal, pas mal Bon voilà les potes c'est tout pour moi pour cette vidéo sniper J'espère qu'elle vous a plu, c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire Et je vous dis à la prochaine les amis, bisous